Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre humble consultante business. Alors, par anticipation, déjà les amis, je vous souhaite une heureuse année 2021. J'espère que chacun de vous entrera dans la nouvelle année avec ses multiples packs pétrompés et tout ce qu'il va avec Timex et tout. Mais les amis, ce que je te souhaite maintenant. C'est que Petron P puisse te rendre millionnaire, que Petron P puisse te rendre milliardaire avec son, sa promotion qui dure déjà, euh, déjà une semaine et qui finit le 5 janvier. Je ne sais pas si tu n'as pas encore intégré Petron P. Je ne sais même pas ce que tu attends pour intégrer Petron P. Tu as entendu que Petron P va scammer ou ça a même déjà scammer, mais jusque-là, ça ne fait que faire des millionnaires. Vous avez des témoignages, des grands leaders comme le top leader Rémi qui a déjà construit, fait son projet. Grâce à Pétrompe, maintenant Pétrompe, vous offre l'opportunité de doubler vos gains sur les récompenses. Si vous avez 1000 dollars, c'est-à-dire avec le rubis, au lieu de 1000 dollars par exemple, sur Ruby, vous avez 2000 dollars. Les amis, ne je sais pas ce que vous attendez, je sais pas ce que tu attends, je sais pas ce que tu attends. Alors, lance-toi dès maintenant, partage parce qu'en fait. Faut avoir les récompenses, il faut être un leader pour être un leader, il faut savoir partager, il faut savoir tenir les autres par la main et leur dire Mais non, mange ici. Donc, les amis, si tu n'étais pas encore euh, inscrit à Pétrompe, ou alors si tu es même inscrit à Pétrompe depuis longtemps, tu n'as pas encore dit mon, mon ami, active ton pack que 2021 la ta vie change avec Pétrompe d'accord. Donc, euh, juste un petit récap', juste un récap' de Pétrompe avant la fin d'année. Un petit récap de Pétrompé avant la fin d'année. J'ai rejoint Pétrompé, ça fait quoi, deux mois et demi? Hmm. Je l'ai rejoint quand là? Hmm. Septembre, octobre, bref. Depuis que j'ai rejoint Pétrompé à aujourd'hui, euh, les amis, voyons combien j'ai gagné. Maintenant, c'est juste pour t'encourager à faire autant parce que grâce à Pétrompé, comme euh, beaucoup n'étaient pas au courant, j'aurais dû faire une vidéo, mais vous allez voir sur ma chaîne YouTube, euh, très bientôt, pour ne pas dire peut-être aujourd'hui, un petit spot publicitaire de ma sculpture, de mon institut de beauté. Donc, euh, tout ça, ça a été fait grâce à Pétrompé, grâce à d'autres plateformes, grâce, grâce, grâce, grâce. Donc, Beaucoup disent, leader, tenez-moi par la main, leader, je veux être comme vous. Pour être comme moi, il faut savoir risquer. Mais il faut savoir prendre le bon risque, comme une assurance. Donc, euh, j'espère que vous n'allez pas hésiter à acheter vos barils. Comme vous le savez déjà, je vends les bitcoins. Euh, je, je rachète des bitcoins, donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes informations, vous avez mes contacts. je suis disponible, une peut être occupée, mais je réponds toujours. Alors, euh, on va aller croître au but, allons compter mes dollars à Petrompi, hein les amis. Alors les amis, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, Petrompi a lancé un programme euh, de promotion, donc des bonus de promotion sur les programmes de parrainage, donc les programmes de leadership pour tous les leaders. Donc, si tu n'étais pas au courant, je sais pas ce que tu attends encore pour doubler euh, tes bonus sur Pétrompé. La promo finit le 5 janvier, donc euh, si tu n'as pas encore mangé de l'argent de Pétrompé, c'est le moment. Maintenant, pour vous montrer que Pétrompé, c'est pas la blague, donc vous pouvez voir mes gains, on va calculer ensemble. Vous n'allez pas me demander est-ce que j'ai vraiment fait le retrait. Vous savez très bien que j'ai fait le retrait. Vous savez très bien que j'ai fait le retrait. Donc euh, voilà. Euh, juste euh, pour les curieux, voilà, les curieux, on va juste aller regarder euh, mon historique de retrait. Donc juste pour vous montrer que Pétrompé, ce c'est pas la blague. Donc la personne qui a la calculatrice peut calculer, hein? c'est pour c'est pas grave. Hein? Mais vous pouvez voir là 600 dollars, 1600 dollars, 1300, 1800, 1100, 1900, 1300, 1200, 900, etc. Si je passe au suivant, vous verrez que ce n'est que les 1300, 1500, 400 mille 100, 800, 2000, 800, 500, 1600. Donc, les amis, je suis trompé. C'est la chimamelu. <rire> Ah, oh, ouais, je vous dis, la vérité, Pétrompé, c'est la Chimamellure. Donc, voilà. Euh, moi, je veux juste qu'on compte mes gains. Hein. Voilà. Et mes gains, c'est quoi C'est ceci mélangé. Donc, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Au total, c'est ce que j'ai déjà gagné à Pétrompé. Voilà. Donc, si on, on calcule cela ensemble, hein, je lui dis, on va calculer ensemble. Voilà on va calculer ensemble 15000 dollars de gains de binaire, de bonus binaire plus 7094 plus euh, ça c'est les bonus de parrainage plus 2114 dollars égale 24 208 dollars que j'ai gagné avec les trompés maintenant on va calculer ça au plus bas prix, c'est-à-dire, euh, disons que vous avez vendu même vos dollars à 550. Mm -hmm. On ne va pas le dollar à, Bitcoin à 550, ça c'est des gens qui veulent dépender leur argent. Mais moi, je vais prendre au prix, ou au le prix auquel moi je, je, je rachète les bitcoins chez mes clients. Euh, je vais multiplier ces 24 000 dollars par 580 francs, c'est faire le dollar. Donc, en réalité avec pétropie j'ai déjà gagné jusqu'à 14 millions et les amis 14 millions ayant seulement investi combien j'avais commencé à 2049,177 000 francs ensuite j'ai upgradé jusqu'au dernier baril qui est le baril de 2029 dollars donc le 1999 dollars aujourd'hui les amis seulement ce baril là renouvelé plusieurs fois m'a donné 14 millions et poussière Oh là là, pour ceux qui le savent déjà, j'ai mis suis un institut, j'ai mis super un projet, j'ai, j'ai, Donc voilà à quoi sert les business en ligne ah. c'est que vous gagnez de l'argent pour réinvestir dans vos vies, dans vos terrains. Donc mon ami, je ne sais pas ce que tu attends encore, mais tu peux acheter ton terrain avec Pétrompe, tu peux construire ta maison comme c'est leader avec Pétrompe, avec Pétrompe, tu peux acheter ta première voiture, tu peux acheter ta première moto. Les amis, tu n'auras plus jamais faim avec Pétrompe. Donc, je ne sais pas ce que tu attends, mais nous, on a déjà commencé. On a mangé. Donc même si Pétrompe n'est plus aujourd'hui, personne ne pleura. Donc, je ne sais pas ce que tu attends. Pétrompe nous a donné rendez-vous en 2013. Je ne crois pas au rêve. Je vais se marquer au donner rendez-vous pour 2021. D'accord? Donc, euh, dis-toi que 2021, tu as encore la chance de te lancer à pied trompé. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de vous connecter, de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. D'accord N'oubliez pas surtout de me laisser les commentaires. Alors, si tu as un problème avec l'achat des bitcoins, tu es tromper les pays quand Bitcoin fait des retraits quand Bitcoin. Si tu as un problème avec l'achat des bitcoins, n'hésite pas à me contacter pour que je puisse recharger ton compte. Arrêtez de vous faire un et faites vos achats chez des les vendeurs fiables. Comme moi. On se dit à très bientôt pour une future vidéo. Ciao, ciao